Cette éclipse lunaire fait des aspects délicats avec votre douzième maison et votre neuvième maison. En premier et durant les deux semaines qui suivent cette éclipse, il faut porter une attention particulière à votre santé et votre bien-être, car votre système immunitaire pourrait être plus faible euh, qu'à qu l'habitude et vous pourriez devenir vulnérable aux infections. Surtout que le soleil est toujours dans votre deuxième maison, ce qui augmente le risque au niveau de votre santé. Cette éclipse lunaire va vous inciter à changer certaines habitudes, euh, certaines habitudes au niveau physique, dans le sens que vous pourriez adopter des nouveaux programmes de santé ou d'exercice physique. Cette éclipse aussi va vous montrer certains résultats de vos efforts euh, que vous avez mis durant le dernier un mois, euh, un an et demi. Donc durant le dernier un an et demi. Vous avez mis des efforts que vous allez commencer maintenant à cueillir les fruits. Durant le dernier un an et demi, le nœud nord était dans votre signe et vous a donné l'opportunité de travailler sur vous-même, sur votre personnalité, sur vos talents, sur vos compétences et même sur votre apparence physique. Et maintenant vous allez commencer à accueillir les fruits de vos efforts que vous avez déployés durant le dernier un an et demi. Le 18 juin, Mercure commence sa rétrogradation, et le 21 juin, une nouvelle lune euh, et une éclipse solaire auront lieu dans votre signe. Cette rétrogradation, euh, en fait, de Mercure, et toutes les autres rétrogradations qui ont lieu durant ce mois, vont vous faire, quelques, euh, vous faire en fait euh, reprendre quelque chose de votre passé, donc quelque chose de votre passé pourrait refaire surface à cause de ces rétrogradations et vous serez dans l'obligation de, de réévaluer cette quelque chose et songer à la reprendre dans votre vie ou ne pas la reprendre. Cette quelque chose pourrait être un secret de votre passé qui serait révélé maintenant ou quelque chose qui vous gêne de votre passé, euh, quelque chose que vous aviez conservé discrète, ou bien une affaire familiale ou une relation avec un membre de votre famille qui aurait été interrompue suite à des conflits familiaux. Donc cette relation pourrait refaire surface maintenant. Et vous pourriez la réévaluer pour savoir ou pour euh, déterminer si euh, vous voulez la revoir dans votre... De la ravoir dans votre vie ou, vie ou pas. Donc, maintenant, vous allez avoir à la réévaluer. L'éclipse solaire, dans votre signe le 21 juin, cher Cancer, est une excellente nouvelle pour vous. Elle s'agit d'un nouveau début avec lequel vous clôturez tout le passé qui vous a déjà causé beaucoup de peine. Vous, vous, euh, vous avez travaillé sur vous-même, sur vos compétences, sur vos talents, durant le dernier un an et demi. Et maintenant, vous êtes bien équipé pour faire un saut important dans votre vie. Et vous avez les prochains six mois pour le faire. Il suffit seulement que vous soyez assez flexible pour éliminer de votre vie ce qui vous retient et ce qui vous représente un fardeau dans votre vie. Mars va entrer dans votre dixième maison dans le bélier le 25 juin et va y rester jusqu'au 6 janvier 2021. Et durant son séjour dans cette maison, il va vous donner toute la vitalité et l'habilité physique pour vous aider dans ce nouveau début représenté par cette éclipse solaire dans votre signe.